Ça commence en 1835, quand un, un jeune homme qui s'appelle Gus, qui, travaille pour, euh, qui est un jeune naturaliste, euh, va trouver euh, par hasard un, un grand pingouin, un, un jeune grand pingouin qui est qui qui rescapé d'un massacre, le prend, le ramène avec lui et euh, va le soigner parce qu'il est blessé et, et surtout va le garder. Ce qu'il faut savoir c'est que le grand pingouin est un, un animal très ancien, mais qui a, dont le dernier spécimen a disparu, et c'est documenté, en, en 1844. Donc on peut dire qu'il a découvert euh, un des derniers. Et, lui, et on sait déjà en 1835 que l'espèce va mal, mais on ne sait pas grand-chose de plus. Et en fait, va se tisser entre lui et cet oiseau une, une amitié, euh, plus qu'une amitié, une affection, quelque chose que j'arrive pas, faire un amour si vous voulez, alors que petit à petit il va prendre conscience du fait qu'il a le dernier spécimen, puisque les autres vont mourir de façon soit naturelle, soit parce qu'ils ont été tués pour être mangés, soit pour, euh, parce qu'ils ont été chassés par, euh, par des orques, enfin toutes les façons dont on peut mourir, soit parce que les hommes surtout les ont tués et que donc il est resté avec le dernier. Et en fait, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me touchait le plus quand l'idée m'est venue, je ne sais plus exactement comment, c'était de se demander ce que c'était qu'être le dernier, ou de rencontrer le dernier d'une espèce. De, de se dire, de voir un, un animal en l'occurrence, mais ça aurait pu être autre chose si j'avais trouvé autre chose, qui est le dernier être vivement de, de toute une histoire, de tout... Euh, j'ai presque envie de dire, de toute une culture, de tout un rapport au monde, de tout un, un régime de sensations. Et aussi, puisque Gus regarde son animal qu'il appelle Prospe, qu'il a nommé Prospe, euh, c'est se rendre compte aussi de l'immense de solitude de celui qui est le dernier, de, de cet être qui ne verra jamais un autre lui ressembler. Je trouve que c'est une idée absolument abyssale. Alors maintenant, le livre est quand même, toute l'histoire est quand même sur, sur leur amitié, qui couvre une quinzaine d'années. Gus va vivre, va, va emmener son pingouin partout avec lui. Il va l'aimer, il, il va le regarder, il va essayer... De de deviner ce que cet animal pense, comme d'ailleurs il pourrait le faire avec un chat, un chien, un perroquet. C pas, c pas, là, c est, c est, il se trouve que c'est un grand pingouin, mais euh, ça aurait pu être autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est aussi d'aimer ce qui est l'altérité la plus absolue Enfin, Encore une fois, je ne suis pas contente de ce mot aimer, mais je n'en trouve pas d'autre, de, de, de cet être qui, qui n'a rien de commun avec vous avec qui vous ne pouvez pas vous expliquer, il n'y a évidemment pas de langage, mais en plus il n'y a pas de goût commun, il n'y a pas d'habitude commune, il n'y a pas le même rapport au vent, le même rapport à l'eau, le même rapport à la marche, le même rapport au caillou, le même rapport à rien, et pourtant on arrive à s'entendre avec euh, ces animaux. Et en fait, euh, Gus petit à petit va prendre conscience donc, de l'extinction du dernier pingouin, à une époque où c'est difficile, Darwin n'a pas encore écrit, n'a pas encore publié, pardon, donc c'est difficile même d'imaginer euh, les espèces et a fortiori euh, la disparition des espèces du fait de l'homme ou d'autres choses. Et il va. Et, euh, et lui va, va commencer à saisir ça, à saisir ce que c'est. Et, et ça me paraissait, c'est un peu, peu lourd de dire ça comme ça, mais c'est indéniablement vrai, ça me paraissait. Aujourd'hui, euh, particulièrement euh, euh, intéressant, à 10 minutes d'une sixième extinction, -à -dire une, et d'ailleurs, je pense que si l'idée du dernier m'est venue, c'est essentiellement parce que, euh, parce que finalement, je me suis posé la question de l'extinction, sinon je me je, je, enfin, sans savoir que je me la enfin, baigner par ce qu'il y avait autour de moi, parce que sinon je me serais. Jamais ça ne serait pas venu comme ça. Voilà, donc c'est aussi un livre sur la future sixième extinction. Vous aimez vos personnages ou vous ne les aimez pas, mais enfin vous avez un rapport très, très intime avec le personnage, donc que ce soit le pingouin. Mais en plus, moi, ce n'est pas un pingouin qui pense, ce n'est pas un pingouin qui parle, c'est un homme qui voit le dernier pingouin. Et euh, en tant qu'éditrice, j'avais publié un livre de Johanna Burger qui s'appelle Le perroquet qui m'aimait, et où c'est une scientifique et elle parlait de, de, de ses relations avec son perroquet. Et, euh, et elle arrivait à faire une chose merveilleuse, c'est qu'elle le faisait exister. Et en fait, j'ai en fait appliqué les mêmes recettes, c'est-à-dire, euh, euh, mais j'aurais pu le faire avec quelqu'un aussi, avec un. C'est-à-dire que quand. Vous, vous interrogez le, le sujet que vous interrogez, est ce que vous voyez, et tout simplement il se met à exister. Le pingouin, il, il boude parfois, il est heureux parfois, il se met en colère, il est injuste, il est tendre. Enfin, il est, il est comme nous tous, comme tout, tout, tout être vivant au monde. Et bah, ben, il suffit de le regarder et, euh, et d'essayer de comprendre ce qu'il comme le fégus. Ce est en train de... comme, vous... comme on le fait avec un chat qui tout d'un coup se met en colère, mais pourquoi se met-il en colère et... et voilà, et, et que voit-il Quel est son monde C'est un peu ça. Et comme d'ailleurs on le fait avec n'importe quel personnage, même si je vais raconter l'histoire d'une petite fille. Que voit-elle Que perçoit-elle Que crois-je qu'elle perçoit